et puis bah les y a bah la qui guerre n'a directement bah bah la qui directement face à qui un bah imagine toi motu victime pas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 différemment là bas, c'est de ça, a pas parce de pot de fleurs, de parce que il a pas. victime, veut 90%. L'été, quand il, a des, dans le il a des vérités, il a dit ça théâtre. a vérité. Euh, il euh, a Il a la vérité. Il a a la vérité. Il a que vérité. a a Jeune comme héritier Watanabe, en tout cas, plaie ouana, na makambasalaki ouana, na musique ou ya pesaki, peuple congolais, puis population, na lumière ouana, na son ouana, et coquille pour la nuit. Conviction ouana mm. ou ya zakinamo, qui mm. trop sur ou ya zakinamo par rapport à la date, sponan et zakinanti. Mm. Parce que en or le badeja, kolo badeja kou, oui, moutou a coquille ko... Nous e ba ba Parce que a fait Déjà, Alexis, il -ba -ba -so y -no -kaka. -kaka. Mais a un analyse. Il y a niveau. Il y a Auxquelles... Mais de qui... ont... on a un peu, peu de temps, de temps, on a de temps, on a un un de a de a de je comprends même si ça va traumatisé, on a passé 20 bits de la bémissie et pcité. Mais c'est là combe tout et Il Zamboka, Bila, un la preuve. preuve, non? a pas, non? a a en musique en de la génération a pas Il y a trois ans, je Merci. Je suis venu ici. Je poste. na ba na Je parce que si tu es en arabe, danger. tu es se connaît tu bien. Il en Il Il faut tu es se Papa a été commissionné. Papa a été commissionné. Il a été commissionnaire. Il a été commissionné. Il a été Il a été Il a été a été commissionné. Il a été commissionné. Il a été commissionné. Il a été Il a été Il Il a été Il a été la Il a été a Il a a a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 je pense que peut-être les aboumounde est rattrapé et dérangés. il mais afin que le moi je respecte Il y a déjà la des dynasties comment se fait il ba Père sont talibas je mais si le lobanou quand a ministère député je ne suis en qui Je sais pas si je suis un peu plus de Je suis un qui